Nous allons maintenant commencer un module consacré aux biais cognitifs. Nous allons passer rapidement sur les questions de biais de confirmation, qui font que, par exemple, on a tendance à rechercher en ligne ou à ne trouver sur Internet que les informations qui corroborent des choses que l'on croyait déjà avant. Nous allons parler du biais de conservatisme, et notamment de l'effet Semmelweis, qui est un médecin assez connu du 19e siècle. Nous allons parler de l'illusion des séries, ou qu'on qu qu appelle en anglais plutôt les « clustering illusions », où on va voir des patterns, hein, par exemple un visage, euh, apparaître dans des, des données qui sont a priori aléatoires. Et enfin, euh, notamment des heuristiques de disponibilité. C'est cette tendance à euh, nous rappeler euh, davantage des événements récents ou de mobiliser davantage des éléments qui nous viennent rapidement à l'esprit que euh, des informations pertinentes pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face.